Nous avons envie de passer à l'action et c'est à ce moment-là que la to-do list déborde. On parle organisation et vous allez voir, j'ai un système qui est révolutionnaire. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode pour euh, voilà clôturer cette belle semaine printanière qui s'est offerte à nous. Et c'est vrai que euh, cette euh, envie, ce mouvement du printemps, cette, euh, ces nouvelles énergies qui viennent à nous, et eh ben on a souvent ce besoin en, ou en tout cas sans en prendre véritablement conscience, on veut passer à l'action on a euh, une to-do list qui se rallonge, on a envie de sortir, on peut avoir parfois nos balcons, nos jardins qui, ne, qui nous appellent fortement pour aller les préparer, les embellir notamment je pense au potager aussi et puis on a euh, parfois aussi nos intérieurs qui nous demandent qu'une chose, c'est de euh, respirer, de pouvoir aérer, et d'où euh, cette expression populaire du grand ménage de printemps. Mais c'est une vérité et c'est euh, un véritable mood et une véritable énergie de euh, vouloir en fait... Euh, vraiment ouvrir en fait ce cocon que l'on s'est créé pour l'hiver. Et aujourd'hui, j'avais véritablement envie de te parler de mon système d'organisation puisque depuis de nombreuses années et face à des situations bah, assez euh, difficiles, je dirais à, au quotidien, ces situations compliquées à gérer, euh, ces challenges, des, des défis aussi par rapport bah, voilà, à des emplois du temps des uns et des autres euh, toujours plus chargés, ce besoin euh, de répondre aussi à une société qui veut toujours aller plus vite alors on peut tout à fait être dans une productivité euh, plutôt en mode slow moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris et que j'apprends encore donc c'est pour ça que... Je ne vous en parle pas encore puisque je suis en plein apprentissage de ce mode de travail mais je vois déjà clairement une différence entre quand j'ai quitté mon dernier emploi ça y est l'arrière pardon il y a 4 ans et là depuis que j'ai repris et en plus là aujourd'hui on va dire que côté professionnel j'ai trois activités différentes et en moyenne je travaille, on va dire, entre euh, 40 et euh, 70 heures semaine environ. Et donc, forcément, bah, ça demande véritablement de réfléchir, une véritable réflexion. Et là, je comprends pourquoi aussi euh, les années qui ont précédé toute cette euh, mise en place euh, de ce fonctionnement ou de cette méthode. Et eh ben, je sais pourquoi euh, je suis passé euh, par ces challenges et ces difficultés. C'est souvent euh, après euh, les moments compliqués de nos existences, de nos vies, de nos quotidiens que l'on comprend le sens de par quoi on est passé et c'est un petit peu des fois énervant parce qu'on aimerait tout de suite pouvoir voir les belles choses euh, dans nos difficultés mais malheureusement la vie est ainsi faite. Mais euh, ayez toujours en tête aussi que lorsque vous êtes face à un challenge, une difficulté, un défi euh, de la vie, euh, c'est pour vous apporter quelque chose de, de bénéfique. Il y aura quelque chose euh, de bon qui arrivera de euh, ce challenge. Après, il n'est pas euh, visible tout de suite, mais il arrivera quoi qu'il arrive. Donc l'épisode du jour, c'est une organisation on fire. Pourquoi Parce que euh, je me suis rendu compte que sans le vouloir, j'ai créé ma propre euh, méthodologie. Je m'explique. Alors c'est une méthode déjà qui est euh, facilement faisable, je dirais, puisque elle repose sur euh, trois piliers. Donc très facile à retenir pour notre cerveau. Puisqu'une méthode avec euh, ne serait-ce que 5 ou 10 étapes différentes, bah en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau va passer en surcharge d'informations et il ne va plus réussir à coordonner et bon, ça va créer un, un cafouillage et puis on va vouloir mettre en place, mais ça va être trop complexe. Et en fait, moi, je fonctionne toujours en trois points. Par exemple... Euh, Bon, chose très simple, sur l'organisation, je fonctionne en méthodo de trois points. Lorsque j'ai créé le programme Alimentation Durable, je l'ai créé en trois points également. Parce que le chiffre 3 est très facile à retenir pour notre cerveau et on dit d'ailleurs que lorsque l'on souhaite donner des tâches à de jeunes enfants, il est préférable de donner trois euh, informations pour que le cerveau puisse euh, véritablement euh, rester focus et pas euh, partir dans tous les sens. Et bien c'est la même chose pour notre cerveau d'adulte. On arrive à être tout à fait focus et euh, je dirais être productif, mais dans le bon sens du terme, quand on a euh, trois objectifs. Ou une méthode en trois étapes, et ça, ça peut servir pour euh, beaucoup, beaucoup de choses dans nos vies. Alors, la première étape, c'est l'anticipation. Pourquoi l'anticipation Parce que ça va être la première action à mettre en place pour savoir euh, où on va. Savoir, voilà, aujourd'hui, mon point A c'est celui-ci euh, dans mon organisation. Je fais face à telle, telle, telle, telle difficulté et où je veux aller. Donc, je veux aller vers une simplification de mon quotidien. Je veux aller vers quelque chose de plus fluide. Et comment je vais faire ça Donc là, on anticipe. On est dans la réflexion, mais vous allez voir qu'on va pouvoir aussi anticiper des choses beaucoup plus concrètes, comme par exemple. Une fois l'année, euh, la voiture, pour toutes les personnes qui ont un véhicule motorisé, euh, va euh, passer au garage. Bon, bah ça en général, moi je sais que la voiture, euh, tout, tous les ans, je sais qu'au mois de juin, la voiture passe au garage et que, euh, alors je ne sais même plus, euh, je crois que c'est tous les trois ans environ, par rapport au contrôle technique et ça, euh, c'est quelque chose qui est facilement, euh, que l'on peut facilement, mettre, implémenter dans l'anticipation puisque ça se prévoit, c'est prévisible, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc ça peut être une, une action ou un fait, euh, ce que souvent on note dans nos to do list mais qui va être récurrent sur une journée ou sur une semaine, sur un mois ou sur une période donnée dans l'année comme par exemple pour euh, le contrôle technique de la voiture tous les temps d'année et puis euh, le contrôle de la voiture tous les temps euh, de chaque année. Je vous en parle parce que la voiture a euh, là besoin d'aller <rire> euh, en révision donc euh, elle va sûrement, euh, d'ailleurs, euh, je vais devoir sûrement euh, prévoir quelques mois en avance par rapport à ce qui était prévu. Ensuite, on va passer sur la phase de programmation. La phase de programmation, là, on, a, on va être plutôt sur de la phase euh, d'action. Euh, on va réfléchir à, OK, euh, comment je dispatche dans mon agenda les choses Et c'est là où c'est très pertinent d'aller réfléchir sur euh, les étapes, notamment de l'urgent et de l'important. Qu'est-ce que je dois faire là, tout de suite, maintenant Et qu'est-ce qui est faisable un peu plus tard et ce qui est faisable encore euh, vraiment un peu plus tard. Et à partir de là, on va définir l'urgence et l'importance. Après, on peut aller encore plus loin avec les urgences importantes, les urgences non, non essentielles, je dirais non importantes, et puis les importants urgents et les importants euh, moins urgents. Et donc on peut soit se créer un tableau avec deux colonnes ou carrément un tableau avec deux colonnes et deux lignes et à partir de là on dispatche ses actions. C'est tout à fait faisable dans notamment les agendas personnels, les agendas familiaux. Moi c'est quelque chose que je fais régulièrement d'ailleurs. Lorsque je sens que euh, mon cerveau, que euh, je suis en surchauffe, euh, que je ressens un, un brouillard dans mes idées, que tout commence à fuser dans tous les sens et que je n'arrive pas à me poser sur une tâche et pouvoir me concentrer, c'est qu'il va vrai, véritablement euh, qu va falloir que je mette, que je mette tout pardon, sur papier parce que il va falloir que je décharge dans un premier temps tout ce que j'ai dans mon mental donc je prends une feuille et là hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, je mets absolument tout sans ordre d'urgence ni d'importance parce que en fait là la première action à faire c'est euh, se décharger complètement au niveau de sa charge mentale vraiment de se décharger donc on peut le faire comme je disais au niveau personnel au niveau familial et aussi au niveau professionnel ça marche' super bien aussi pour notre job. Et moi, je m'en sers quasiment toutes les semaines. Et c'est aussi, je dirais, de cette façon que j'arrive à euh, passer d'une activité à une autre en étant toujours efficace dans mon travail et à savoir exactement les actions que j'ai euh, à mettre en place lorsque est arrivé le moment pour moi d'être sur cette action ça veut dire que, très clairement, lorsque, euh, lorsque je m'assois, euh, par exemple, pour euh, mon activité The Family Cocotte, lorsque j'enregistre je, ce podcast, je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc que ce soit en mode euh, automatique, mais ça on verra ensuite, mais aussi en, euh, en capacité de contenu. Lorsque je vous partage, lorsque je, je suis là avec vous pour ce podcast, je sais très facilement et c'est écrit noir sur blanc ce que j'ai à faire parce que je l'ai anticipé et je l'ai programmé. Et puis ensuite vient une phase qui est pour moi fondamentale puisque c'est cette phase que j'appelle aussi mon deuxième cerveau. Donc c'est quand même qu'intéressant c'est l'automatisation aujourd'hui on a vraiment des outils que ce soit informatique ou les outils moi ce que j'appelle les outils digitaux qui sont formidables et on a ces outils digitaux souvent on peut entendre parler que euh, voilà les outils digitaux ben, ça nous prend du temps euh, notamment si on regarde la télé ou netflix que l'on scrolle sur les réseaux sociaux. En moyenne, il faut savoir que nous passons en France à peu près 4 à 5 heures par jour sur des, euh, des écrans. Donc, Vous imaginez bien que 4 à 5 heures par jour, et là je parle de moyenne sur le temps personnel, sans parler de l'utilisation de cet outil digital en format professionnel. Donc, 4 à 5 heures par jour, c'est juste énorme. Et là, je me suis dit bah, plutôt que euh, de devoir toujours euh, être dans l'anticipation et dans la programmation, vu qu'il y a des choses qui sont euh, récurrentes en fait dans nos vies, d'où souvent cette expression que, enfin cette expression c'est bien plus qu'une expression c'est carrément euh, une loi euh, métaphysique je dirais, que l'on entend souvent qui est la loi de Pareto, donc c'est la loi du 80-20 euh, et ou du 20-80 plutôt. Euh, moi, je préfère d'ailleurs euh, l'avoir dans ce sens où on a 20% qui, de nos actions, de toutes les choses autour de nous euh, qui vont implémenter 80% de, bah, de notre environnement. Donc, ça veut dire très clairement que 20% de ce qui nous entoure et de ce que nous faisons, on, enfin, ces 20% ont une répercussion directement pour les 80% restants. Et ça, c'est quand on, quand on le sait, on se dit « bon bah ok, eh ben, je vais peut-être arrêter de toujours agir sur les 80% qui vont m'amener vers les 20 » et plutôt être focus sur me dire « je vais apporter mon énergie sur les 20% pour qu'il en découle euh, les 80 restants et c'est là que toute la magie opère, notamment avec l'automatisation. C'est qu'on va prendre du temps à automatiser par rapport à ce qu'on a anticipé et programmé avec les outils digitaux, donc smartphone et aussi nos ordinateurs. On a des super agendas connectés aujourd'hui, on a des to-do list qui sont euh, très facilement, euh, n'importe où on les emmène avec nous, on peut les changer, les moduler, on peut les mettre maintenant aussi à notre façon parce que souvent avant, les interfaces n'étaient pas euh, très euh, pédagogiques, pas très didacticielles. Mais aujourd'hui, euh, avec toutes les applications, on le voit, il y a euh, vraiment un très grand travail au niveau graphisme et euh, facilité d'utilisation. Donc ça, il faut réussir à euh, les prendre en main parce que vraiment ça change la vie. Donc en trois phases, on reprend l'anticipation, la programmation et l'automatisation. L'automatisation, comme je disais, c'est par exemple, euh, si je reprends l'exemple de ma voiture, de me dire bon bah ok euh, ma voiture tous les ans elle passe au garage pour la révision et ben bah, là je vais automatiser donc je vais passer par mon agenda électronique que je vais mettre en mode récurrent et qui un mois avant va venir me rappeler que je dois euh, anticiper cette tâche donc je dois prendre rendez-vous chez le garagiste et ensuite euh, du garagiste pouvoir me rappeler ce rendez vous et puis là où c'est génial aussi c'est que vous pouvez même vous créer un rappel en disant euh, bon bah peut-être six mois avant euh, programmer le budget pour euh, la révision de la voiture après moi je sais que j'ai un budget où j'anticipe tous les mois donc en fait je me crée un système d'enveloppe donc tous les mois je mets un petit peu dans une enveloppe enfin en tout cas en tout, sur euh, le système d'enveloppe ou sur un compte bancaire hein, aussi et c'est génial parce que quand vous allez chez le garagiste, vous savez que votre enveloppe est déjà faite. Et là, bah, pour le budget, c'est la même chose. Anticipation, programmation, automatisation. Et c'est là exactement pareil pour euh, le travail. Moi, je sais que c'est la même chose pour l'organisation euh, du point de vue de la cuisine. Ça va être la même chose pour euh, ben, la autre, euh, autre chose complètement différente. Ça va être la même chose pour le dressing des enfants, notamment. Donc c'est vraiment euh, une méthode que tu peux appliquer partout et qui est entièrement tout terrain et ça, j'adore. Euh, pour me retrouver, euh, là en ce moment, je suis avec Nadia Christensen. On a enregistré euh, un super atelier, donc Nadia qui est naturopathe et là on a euh, enregistré l'atelier pour un printemps au top. On avait fait un atelier pour un hiver au top, donc on parle de voilà, naturopathie et comment faire d'un point de vue pratique pour justement euh, bah, avoir des méthodes douces et naturelles. Euh, là par exemple pour l'hiver c'était euh, comment euh, bah, booster son immunité et pour le printemps on va beaucoup parler des énergies du printemps. On va beaucoup parler aussi du côté détox, du côté où on a envie passer, euh, de passer à l'action pour euh, voilà, aérer nos intérieurs. On va véritablement aussi euh, parler de comment euh, faire attention à sa santé du point de vue des produits aussi que l'on utilise dans nos maisons. Donc euh, c'est vraiment un super atelier qui est là en pré-vente jusqu'à demain soir. Donc c'est le moment d'y aller, il faut foncer puisqu'ensuite voilà, le tarif euh, va prendre euh, voilà, 4-5 euros euh, supplémentaires. Et puis cet atelier sera disponible jusqu'au 15 avril. Donc euh, voilà, vous pouvez aussi nous retrouver avec Nadia pour un live euh, justement demain, ce dimanche. On donne un live avec euh, Nadia aux alentours de 15h sur euh, le compte The Family Cocotte, donc euh, retrouvez-nous et puis aussi euh, je ne finirai pas euh, ce podcast en une explosion euh, de saveurs et de joie à te partager, le programme Alimentation Durable qui est ouvert donc, depuis la semaine dernière, Alimentation Durable dans tous les sens du terme puisqu'il est euh, alimentation durable sur une sur une alimentation euh, saine pour la santé de déjà la tienne et celle de ta famille et puis il y a euh, l'alimentation durable du point de vue de ton organisation et du point de vue aussi euh, du budget et ça c'est chouette de pouvoir euh, voilà vous en parler donc il y a le coffret essentiel du programme alimentation et puis j'ai créé aussi parce que je veux toujours euh, vous emmener plus loin avec moi et un coffret printemps où vous allez retrouver 60 recettes printanières, un book avec 60 recettes printanières donc ça c'est trop trop bien euh, et puis bah, ça vous permet d'avoir des super idées menus avec aussi euh, un, une, un fichier euh, une, une fiche pour facilement programmer tes menus à la maison et pouvoir inscrire tes menus chez toi avec un super deuxième coffret qui est le coffret pour un direct avec moi et Monsieur Cocotte euh, pour cuisiner ensemble avec une véritable session de batch cooking que nous partageons avec toi. donc euh, Allez, c'est parti, on se retrouve dans ces formidables euh, partages, donc dans l'atelier euh, « Un printemps au top » et dans le programme « Alimentation durable ». Je vous embrasse bien fort, j'espère que euh, toutes ces idées, euh, toutes ces connaissances et ces compétences que je vous partage vous permettra euh, vraiment de gagner en simplicité dans vos quotidiens parce que c'est pour moi très important. Euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi gagner euh, du temps, du bon temps avec euh, nos enfants et notre famille, qu'on va pouvoir aller euh, profiter des terrasses euh, de café, profiter également de euh, sa propre terrasse, de ses grands espaces autour de nous, profiter de la nature parce que voilà, c'est le moment de sortir de son cocon. Donc, euh, bah on se retrouve très rapidement pour l'épisode de la semaine prochaine puisque euh, chaque samedi matin, je vous propose un nouvel épisode de podcast, je vous embrasse Bien fort et parce que le partage est toujours plus grand, merci de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, donc Apple Podcast et Spotify, puisque c'est de cette façon avec ces belles étoiles que euh, les plateformes boostent en fait la visibilité du podcast et la visibilité euh, de mon travail. Donc si tu as voilà des amis, euh, de la famille qui seraient intéressés, euh, que tu as envie de partager aussi parce que pour toi ça t'apporte vraiment une, une valeur et ça t'apporte des pistes de réflexion et d'action, et eh ben c'est le moment de partager autour de toi et euh, bah, d'emmener ce euh, doux podcast et c'est euh, toutes ces belles énergies que je partage avec vous toutes les semaines bah, euh, au plus grand nombre de personnes, à toutes ces femmes et toutes ces mamans euh, qui souvent ont bah, en fait ce besoin aussi et qui ne savent pas des fois où aller euh, pour trouver des outils concrets et ben bah, je pense que le podcast répond tout à fait à euh, ce besoin, cette recherche de trouver des choses qui nous mettent euh, du baume au cœur et qui nous simplifient notre vie quotidienne, tout en prenant soin de nous et de notre famille, ainsi que de notre belle planète. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous bisous et puis je vous souhaite un excellent week-end. Euh, voilà. Où que vous soyez sur cette planète Terre, cette belle planète bleue, eh ben on se retrouve et on se connecte. Euh, voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao